Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une fonctionnalité qui va vous permettre d'enrichir les descriptions de vos notices. Pour cette démonstration, je vais utiliser le site de l'agglomération d'Alès. Donc on va se rendre côté recherche avancée et on va chercher des types de documents mal. Alors, ils sont là. Oh, et on va prendre bah, par exemple la première, la malle numéro 13, règle de vie. Donc l'objectif de cette fonctionnalité, ici, ça va être d'enrichir la description. Donc si je regarde l'unimarc de ma notice dans Bokeh, ici au niveau des zones, on s'aperçoit qu'on a des 462 répétables euh, qui ne sont pas affichés actuellement au niveau euh, ni de ma description, euh, ni des badges, etc. Donc avec ce nouveau développement, vous allez pouvoir afficher ces 462, qui est un champ répétable. Donc ce 462, il est composé d'un dollar A qui va être l'auteur, un $t ici qui va être le titre des documents et un dollar $0 qui est un ID origine au niveau de l'exemplaire. Donc, ce qui nous indique que l'ID origin ici est utilisé par un autre exemplaire, donc une autre notice d'embout. Donc on va configurer ça au niveau du paramétrage de la vue notice, dans l'onglet affichage, donc c'est disponible euh, en mode normal, hein, c'est-à-dire que là au niveau de l'administration, je ne suis pas en mode expert et je peux quand même y accéder. Donc au niveau de la description, je vais appeler... Ah, donc, la malle contient par exemple, donc le champ le 462, le titre en T, l'auteur en A et l'identifiant 0. Je valide et je ferme. On regarde maintenant la description. Je retrouve donc tous les champs 460, 462 qui étaient présents dans mon unimarque et enrichi par des liens sur les données que j'ai retrouvées. Donc la notice, le lien vers la notice et le lien vers son auteur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh